Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est midi, j'espère que vous allez bien. Alors je fais un peu plus de tirages en cette période, d'abord parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc c'est normal que je fasse plus de tirages. Hein. C'est un petit peu pour vous récompenser de votre fidélité aussi. Et puis parce qu'on est dans une période où ça commence vraiment à fortement bouger. Et donc il euh, y a de plus en plus de questions, de hein, plus en plus de, de chaos, de confusion. Donc eh bien justement... Donc, les questions alors j'en ai, ai noté pardon, 6 pour euh, pour aujourd'hui euh, par rapport aux préoccupations que je peux lire dans vos commentaires. La première, on va regarder tout de suite, parce que c'est peut-être la plus importante, c'est est-ce que la VAX va être obligatoire pour tout le monde Puisque pour l'instant, elle est obligatoire pour les aides-soignants et puis les personnes qui sont dans le domaine de l'aide à autrui, etc., etc. Eh bien, on va regarder si nos chers politiciens... C'est ironique, hein, bien évidemment, ont quand même le projet de rendre ça obligatoire pour tout le monde. Alors, voilà. Alors, nécessité et stagnation. Nécessité et passivité. A bon. priori, ça pourrait être dans un oui, puisque ce serait une question de sacrifice pour éventuellement bloquer les choses. Là, je me mets du point de vue, évidemment, des, euh, des politiciens, hein, pas, pas des, du point de vue des Français. Donc, la raison, en fait. Alors, est-ce que ça va être obligatoire pour tout le monde Voilà. Ah, ben, justement, ah, ben, en parlant de, de passivité, stagnation, de marée, là, j'ai la flaque. Bon, c'est de l'eau encore stagnante. Eh bien, sans surprise, qu'est-ce qui sort ici Cette carte, vous commencez à la connaître. Hein. C'est celle qui est toujours en relation avec euh, la politique sanitaire alors, politique sanitaire, les soins, pour l'instant, bah, la seule chose qui est proposée, c'est la piqûre. Hein. Donc, c'est cette carte-là. On a quand même ici une dépression. Et alors, c'est actuel. Donc, ça, ça veut dire que ça pourrait arriver très rapidement. Je pense que la réponse est oui, parce que ici, j'ai les pleurs. Donc, ça veut dire qu'il va effectivement y avoir les deux ensemble, euh, des, des prises de décision qui vont provoquer encore une fois le, la dépression, l'isolement, la, la solitude. Hein. Ouais. On va quand même remettre une carte sur chaque pour être sûr. Mais moi, j'ai l'impression que oui. On va voir. Bon, forcément, ils, sont, ils ont un agenda à respecter, n'est-ce pas Donc, euh, il faut qu'ils accélèrent. Voilà. Bon, ben oui, hein. Regardez, j'ai les, les obligations, la soumission, l'obéissance. Euh, voilà. Donc euh, on est obligé de se soumettre ici. Et voilà, vous voyez, je ne triche pas, je fais vraiment en direct devant vous. C'est l'officialisation ici. La lenteur et les craintes. Bon. Alors lenteur et crainte, euh, ils hésitent quand même un petit peu, on peut dire, éventuellement. Donc c'est vrai qu'ils ils commencent un petit peu à amorcer le comment l'idée, hein. c'est pour ça qu'il y a le ruisseau là, c'est comme s'ils y avançaient un petit peu petit à petit. Alors je, je suis pas en, en, en France, moi vous savez, donc je sais pas exactement euh, qu'est-ce qu'on peut vous marteler euh, tous les jours aux informations ou à la télé, enfin j'en sais rien, à la radio tout ça, je regarde plutôt euh, les informations sur internet, donc je ne sais pas exactement ce qu'on est en train de vous dire si vous ouvrez votre journal télévisé. Mais je ne serais pas étonnée qu'on euh, on est en train de préparer le terrain. Donc, c'est ça. Pour, euh, justement, euh, vous faire peur. Alors, euh, avec les variants, etc. Enfin, je ne sais rien. La, je ne sais plus quelle vague. Enfin, bref. Et euh, afin d'amener l'idée, justement, à la vax obligatoire pour tout le monde. Hein. Parce qu'ils sont en train de faire jouer la carte de la, de la peur, là. Aussi. Et puis, il y, y a ça d'une part, et la seconde chose, c'est qu'ils essaient quand même, encore une fois, d'y aller petit à petit. On n'est pas encore en août, et moi, ça ne m'étonnerait pas, euh, éventuellement, qu'ils commencent à le, à le dire euh, « Oui, nous serons peut-être obligés de rendre euh, la Vax obligatoire pour tous les Français à la rentrée », enfin, genre de, de discours. Alors, vous me direz si c'est un petit peu ce qu'on vous dit ou pas, parce qu'encore une fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec ça et ça, donc euh, ces deux cartes-là... Hein, la vax et ici euh, l'officialisation le, le, j'ai pas tellement de doutes. donc oui et puis évidemment cette carte là et cette carte là hein. donc les pleurs encore une fois la tristesse et euh, face à la soumission donc ces cartes là vont vraiment ensemble donc ça c'est la première réponse à la question je vais pas essayer de faire trop trop long parce que euh, voilà parce que mes vidéos sont, durent toujours très longtemps et donc euh, j'ai quand même six questions bon là c'est la première question donc oui donc oui Ok, alors la deuxième question, qui est tout aussi importante finalement, c'est par rapport aux enfants. Nos chers enfants, qu'il convient absolument de protéger, moi je suis catastrophée, euh, ma coiffeuse a fait euh, vax ses deux enfants, euh, ses deux ados. Voilà, euh, alors il y en a un qui doit avoir euh, 15 ans et l'autre euh, deux ans de plus, je crois, enfin bon, c'est des ados quoi. C'est catastrophique, mais que vous dire, que vous dire, c'est catastrophique, moi je, bon. et je sais qu'elle n'est pas la seule, il nous faut absolument protéger nos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient ados, qu'ils soient un peu plus âgés, absolument protéger les enfants, alors, j'ai des cartes qui se, qui, se, qui se retournent, je vous les montre quand même, voilà la fin, la fin de, de la maladie et euh, par rapport, alors ça peut être le virus. Hein, bon, il faut que ça s'arrête quoi. Mais ça va s'arrêter parce que je dis, il faut que ça s'arrête. Mais en même temps, ça veut dire aussi que les choses vont s'arrêter ici. Elles sont sorties toutes les trois à la fois. Donc vous voyez ici, les choses s'arrêtent par rapport euh, à leur maladie ou éventuellement tout ce qui est en relation avec la maladie et au virus. Donc euh, ça va s'arrêter. Mais, mais on va rester sur les enfants. Donc pour les enfants, pour l'instant, ce que j'avais dit, ça s'est réalisé. Enfin, pour l'instant, très prudent. Hein. J'avais dit qu'il n'y aurait pas d'obligation pour les enfants, euh, qu'on ne pourrait pas leur imposer, mais qu'il y aurait des restrictions pour les sorties, ce genre de choses. Bon, apparemment, c'est ça. Bon. Mais ça peut changer. Donc, on va reposer la question. Est-ce qu'il va y avoir un pass obligatoire, cette fois, pour les enfants, pour l'école Voilà. Alors, quand je dis les enfants... Alors il faut que je fasse attention parce qu'il y a les ados, il y a les enfants. Donc on va, on va rester sur les petits-enfants. Allez, on va rester sur les enfants avant 12 ans. Éventuellement, on ira faire un tour du de côté des ados. Parce qu'enfance, c'est vrai que. Bon. Donc là, j'ai cadeau et apaisement. Alors a priori, pour les petits-enfants, je n'ai pas l'impression. Mais on va voir. Donc est-ce qu'il y a un risque de vax obligatoire, enfin de, de, pardon, de passe obligatoire plutôt oui, enfin, bon, c'est pareil hein. pour les petits-enfants hein, parce que j'ai vu que vous posiez la question s'ils allaient être picousés à l'école, enfin voilà ce genre de choses, ce qui serait une horreur. Hein. Alors, j'ai une, une intrusion, pardon. Ici, j'ai les complots, je sais pas, alors je sais pas si c'est des complotistes ou bien si c'est simplement des gens qui, qui euh, comment dire, qui résonnent, qui se posent des questions. J'ai les questions de justice. J'ai les questions d'activité. Alors, qu'est-ce que ça me dit Là, j'étais partie sur la vax obligatoire pour les enfants. Il, va, il y a quand même des litiges ici. Mais il y a une intrusion. Donc, c'est un peu tendancieux. On va voir. Moi, ce que ça, ce que ça me dit, c'est que... Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui sont en train de chercher des recours en, en justice... Mais quoique pour les enfants pour l'instant ça va. Hein. Mais quand même, on va voir. Pas que je pense de trop, là. Parce que pour les, pour les enfants, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment pour. Euh... Ou c'est pour les ados. Du coup, je ne sais plus. Alors, faut faire attention parce qu'il y a des intrus, là. Intrus inconnus. Soumission. Ça, c'est pas bon. La ruche, donc ça c'est nos petites euh, petites personnes qui ont, des, qui ont reçu l'aiguillon, donc c'est les pieds cousés. Et ça ressort sur l'automne. Alors pour les enfants, est-ce que les enfants sont en danger Ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même ça moi. J'ai une intrusion inconnue ici. Ça m'embête un peu. On va reposer la question. Oui, et toujours des questions par rapport au picousé, là. Des litiges. Euh, ok. On va reposer la question parce que là, je ne suis pas sûre. J'ai d'autres choses qui sortent. Alors, est-ce que les enfants peuvent être... Euh, obligé de se piquouser. Donc, cette fois, je parle vraiment des enfants à l'école, hein. pas Pas au collège, pas au lycée. Oh, j'ai de la trahison quand même ici et de l'instabilité. Il y a un risque pour les enfants. Il y a un risque pour les enfants puisqu'il y a un risque à la trahison ici. Mais j'avais quand même le jugement et la balance. Donc, il y aura des, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, hein. Moi, je me demande s'ils ne vont pas faire tout le monde, quand même. Vous savez que ces cartes comme ça, il faut faire attention aux enfants. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité, en fait, par rapport aux enfants. Et ça sort bien sur l'automne, donc c'est bien la rentrée. Alors, on va reposer une, une, une dernière question. Est-ce que les enfants sont en danger Alors, souplesse et conciliation. Il y aura quand même peut-être une, une solution qui sera trouvée pour les enfants. Ah, ouais, alors pour les enfants, ça peut être vraiment que pour les loisirs. Donc, pour les, pour les enfants, hmm, c'est bizarre parce que j'étais parti pour le oui. Et là, il me dit que ce serait, ce serait quand même que mitigé. On va voir. Ah, ouais ben il y a des choses qui s'accélèrent après. C'est curieux parce que c'est comme s'ils allaient dire au départ, oui, pour les enfants, c'est uniquement pour, euh, pour le sport ou les loisirs, hein, les sorties, enfin, les bon, tout ce qui, euh, tout ce qui est en relation avec l'amusement. Donc, encore une fois, ça peut être le sport aussi ou les, les, les loisirs. Et puis, finalement, après, les choses s'accélèrent. C'est bizarre. Re, je vais reposer une question. Alors, est-ce que vraiment, est-ce qu'ils vont passer ça pour les enfants dans les écoles, cette fois Alors, On voit là, cette carte-là, le m'énerve, c'est celle du printemps, elle n'a rien à faire ici. Voilà. Alors, bah oui, j'ai la carte des enfants qui viennent sortir. Hein. Donc, il y a bien quelque chose par rapport aux enfants, quand même. Mais ce n'est pas encore très clair. C'est comme s'ils allaient dire quelque chose et puis ils allaient encore changer des vies. Hein, en disant que c'est que pour les sorties, vous voyez. Et puis finalement, les choses vont s'accélérer ici. Ouais, je vous dis, c'est un projet, hein. C'est pas possible. ça. Oui, donc là, faire la prendre la fuite. Hein. Si jamais ils commencent à imposer ça dans les écoles, le jeu me dit, euh, ne les mettez pas à l'école. Hein. Fuite, fuyez. Donc pour les enfants, j'ai l'impression que euh, faire attention parce que j'ai quand même ici des choses qui sont cachées et avec une intrusion. Bon, donc les enfants, c'est possible. De façon peut-être un peu cachée ou de façon euh, avec une certaine trahison. Donc faites attention. On va passer aux ados, puisque j'avais dit que je les ferais en même temps. Hein. Maintenant, on est obligé de distinguer les tranches d'âge. Alors, pour les ados, euh, pour lesquels la, la vague, est ouverte, mais pas obligatoire, n'est-ce pas Alors, pareil, pour les ados, est-ce qu'ils peuvent rendre ça obligatoire Alors, ils deviennent complètement fous quand même, hein. Ça devient complètement fou. Moi, j'ai l'impression parfois d'être dans un mauvais film. Je ne sais pas si c'est pour la même chose pour vous, mais euh, je, franchement. Ok, allez, Maddy, concentre-toi. Voilà, alors, pour les ados, donc cette fois, 12-17. 12-17. Est-ce que, pareil, ça va devenir obligatoire Donc, euh, voilà. Alors, j'ai dissimulation et départ. Bon, alors, c'est pareil. Hein. Ça pourrait être aussi caché. Pardon, voilà. Alors, est-ce que pour les adolescents, pareil, donc, passe obligatoire donc, euh, pour, pour, pour aller partout, c'est-à-dire, hein, euh, donc vax obligatoire, hein, voilà. Allez. Parce que le passe, en fait, le passe, il est déjà obligatoire quand on veut aller euh, certains endroits. Donc, il euh, faut bien distinguer les deux. Alors, pareil, j'ai officialisation, décidément. J'ai les conflits. J'ai la pensée. Et alors, oh, c'est curieux parce que là, j'ai l'armée qui ressort. Bon. Elle sort un peu comme un cheveu sur la soupe là. J'étais pas partie là-dessus, moi. J'étais pas partie là-dessus, donc euh, je vais euh, je vais repartir là-dessus. Puisqu'il y a. Par, pardon, parce que là, le jeu veut me dire quelque chose. Vous savez pourquoi C'est parce que en fait, je, je suis en train de penser à la rentrée aussi hein, pour les ados. Et donc, moi, j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos que je voyais vraiment les orages à partir du mois de septembre. J'ai n'ai jamais changé d'avis, que ce soit en astrologie ou autre. Bon, ça commence déjà là, maintenant, c'est vrai, en hein, juillet, mais enfin, on commence à rentrer dans la période. Mais pour l'instant, on va dire que, bon, pour l'instant, ça va, quoi, au niveau des politiques. Ils, sont, ils se sentent en sécurité. Mais attendez la rentrée. Ah, ben voilà, regardez, là, l'automne, je vous dis, les cartes, elles sortent bien, hein. Voilà, alors là, il va y avoir définitivement des questions de jugement ou de justice, avec beaucoup, beaucoup de, ba... enfin, de, de bagarres, de conflits, oui, oui, de conflits. Épreuve traversée et le succès. Bon, là, je me suis beaucoup, beaucoup avancée, puisque là, je vois carrément le succès par rapport à, à l'armée. Donc, ça veut dire que même si le vaccin est obligatoire pour tout le monde, pour les enfants d'une façon déguisée et peut-être pour les ados, mais je vais revenir sur la question. Eh bien, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que euh, ça ne durera pas. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais peut-être laisser la, la question des ados de côté. Et on va poser euh, la question, est-ce que tout ce cirque va s'arrêter en automne Bon, là, sur l'été, c'est trop tôt, mais est-ce que tout ce, tout ce bazar, est-ce que les histoires de vagues obligatoires et tout, est-ce que ça va s'arrêter J'ai encore ça qui est tombé. Décidément, j'ai que des cartes qui tombent en ce moment. J'ai la liberté et le mystère. Ça veut dire qu'il y a une liberté ici qui est en vue, mais qui n'est pas encore visible. Mais vous voyez, en fait, il y a aussi la lumière ici qui arrive à percer la forêt. Donc, il faut vraiment, vraiment résister. Et là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont en train de se poser des questions. Est-ce que je me fais piquouser ou pas Et si je perds mon travail, qu'est-ce que je fais Mais il ne faut pas le faire. Si vous le faites, vous vraiment, vous le regretterez. Il vaut mieux euh, se mettre en arrêt maladie. Euh, faites ce que vous voulez, euh, changez de métier si vous pouvez. Mais ne le faites pas, résistez. Éventuellement, faites-vous euh, faites licencier. Comme ça, vous aurez... Euh, vous aurez euh, des indemnités. Normalement, ils n'ont pas le droit de vous les refuser. Hein. Peu importe la loi. On n'a pas le droit de, de licencier euh, pour cause discrimi de, discriminatoire. Enfin bref. Mais, euh, mais vraiment résister. Alors. Oui, donc, je reviens à ce que j'étais, parce que j'ai fini par perdre mes idées en coûte, moi. Est-ce que tout ce cirque va s'arrêter? Voilà. Donc, est-ce que là ces histoires d'obligation de. De, de politique sanitaire Est-ce que ça va s'arrêter Parce que ça aussi, on me pose beaucoup la question. Alors, j'ai un choc psychologique et j'ai une opportunité. Donc moi, j'ai l'impression qu'il faudra d'abord être au fond du puits, pour qu'ensuite il y ait une ouverture. Mais ça, j'ai toujours dit. Hein. J'ai l'impression parfois de me répéter un petit peu. Mais bon, c'est simplement parce que euh, il faudra vraiment qu'il y ait... Euh, une... Alors ça, c'est la crise aussi. Hein. C'est une crise. Une crise grave. Et... C'est un petit peu le, le pic, si vous voulez. Il faudra atteindre le pic pour ensuite que les choses s'apaisent. Et le pic, on ne l'a pas atteint encore. Bon, allez, on va regarder. Alors, est-ce que tout ça va s'arrêter Alors vers la rentrée, éventuellement le mois d'octobre, parce que moi, le mois d'octobre, ça va être le plus. Le, comment dire, pas le plus mauvais mois, mais le mois le.. Ben, je pense que ce sera le mois où il y aura le pic. Hein. Ça est novembre. Alors, octobre, novembre, ça va être. Euh... Pouh ça va être très, très très très très très difficile alors le père et l'enfant je me demande c'est pas quelqu'un une figure paternelle ça je sais pas qui c'est j'ai bien la force ici la combativité alors ça ça peut être le passe alors le passe et euh, les piquetés ici vous voyez hein, ça sort ensemble toujours les petites abeilles avec l'aiguillon et puis le passe et là on a quelqu'un en face mais ça peut être quelqu'un j'ai réfléchi après encore une fois quelqu'un qui est une figure euh, paternelle donc plutôt un homme euh, plutôt humain, voilà, c'est ça que j'ai cherché, hein, ou sympathique, ou gentil. Et là, j'ai la force, combativité par rapport à ça. Alors, est-ce que ça va s'arrêter En tout cas, les Français ne vont pas se laisser faire. Moi, je regrette, si j'avais été en France, je peux vous dire que je serais dans la rue, hein. enfin bon. Je participe en pensée. Oui, alors, combativité par rapport à, aux politiciens, Voilà j'en fais partie, je, je dois le dire hein, j'en fais partie, moi je fais partie de ces gens avec un petit ist à la fin on a ici une organisation donc des gens qui vont, euh, vont s'organiser et vous voyez que ce, cet homme là il, il ressort de façon très positive hein, il cherche vraiment à, à concilier ou réconcilier ou en tout cas à apporter un apaisement cet homme là donc il est positif il est du côté des gens qui combattent. Euh, en fait, il est un petit peu là. Mais ça ne me dit pas si ça va s'arrêter. Je vois juste une, une combativité par rapport, à, encore une fois, aux politiques ici. Certainement euh, menée par un homme qui, euh, qui est sincère. Hein, la, la, vierge, la Vierge est une belle carte aussi. Et qui veut essayer d'apaiser euh, les choses. Et là, on a nos petites fourmis qui partent en guerre. Alors, mais est-ce que ça va s'arrêter tout ça est-ce qu'il va y avoir un, un arrêt de la, de la, de la Vax Alors, j'ai la lune ici. Ah, ça veut dire que les choses vont aller très vite après, j'ai l'impression. Alors là, c'est vraiment bizarre parce que là, j'ai le confinement qui sort. Euh, bah, en fait, c'était ma question numéro euh, 5. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, pour euh, arrêter les débordements, eh bien, les politiciens joueraient la carte de confinement Je me le demande. On va vérifier si c'est ça. Évidemment, bah, c'est sûr, si vous êtes confiné, vous ne pouvez plus aller manifester dans la rue. Hein. Intuition, pressentiment. Ben. Bah, euh... J'ai l'impression que tout le monde tout le monde se pose la question aussi. Hein. Alors le chêne avec les, les feuilles comme ça qui sont euh, dans les tons rouge jaune, ça me fait penser à l'automne. Et en plus, alors ça c'est la première chose, la seconde chose, j'ai ici confinement qui pourrait être de longue durée, alors on va voir. Et ici le pendule me dit simplement que oui ça peut être dans l'air du temps. C'est il y a un risque donc euh, voilà. Donc, si, si on y a confinement, il bah, n'y euh, euh, aura pas non plus vax, il aura pas non plus obligatoire. Hein. Je vois pas comment si on est confiné, on peut pas sortir. Donc, on va regarder ici si on peut faire la cinquième question en même temps. Si il y a confinement, ah, encore une, vous avez vu, j'ai encore une carte qui s'est retournée décidément. Donc, euh, bof, hein. Oui, bah écoutez, c'est bien possible. Hein. C'est bien bien possible. Le carte met nettement en, en garde par rapport au danger, en, au danger, pardon. Et de toute façon, s'il euh, y a confinement, ce sera la ruine. Ce hein. sera la ruine. Hein. Et ici, au niveau économique aussi. jamais ils reconfinent, je ne vous dis pas, les gens, ils vont exploser. On va reposer la dernière question, mais je, je pense que vraiment oui. Alors, confirmation. Oui, voilà, j'ai la carte du soin. Donc en plus, ils vont faire jouer la carte de la... Je sais plus quelle vague, j'ai pas de lui je crois que c'est la quatrième. Hein. Donc euh, oui, ils vont, ils vont faire jouer cette carte-là. Mais en fait, ce sera pas pour ça, hein. ce sera simplement pour arrêter les manifestations logique voilà Une conciliation souplesse pour euh, pour que les gens plient hein, en fait comme, comme comme le roseau vous savez mais bon on, on connaît aussi le dicton on plie avec le vent mais on ne cède pas simplement ils vont vouloir que les gens plient alors j'ai quand même la liberté et le bonheur qui ressortent après et le refus ah ben non ça va ensemble ces deux là donc, refus de la liberté. Ben, écoutez, oui, je pense qu'en plus, il y aura euh, un risque, enfin, en tout cas, il y a un risque de confinement à la rentrée. Bon, bah, ben, que des bonnes choses à la rentrée, dites voir. Alors, attendez, je vais prendre ma liste et je vais cocher déjà ce, ce à quoi j'ai répondu. Alors, il y avait aussi la question euh, de la rentrée scolaire. Ben, euh, quoi que s'il y ait le confinement, hein, mais enfin, on va quand même poser la question. Alors, est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire alors, je pense vraiment là aux enfants, aux ados, hein, pas aux étudiants. Y aura-t-il une rentrée scolaire Quoique, si franchement, s'ils commencent à, à faire des campagnes déguisées dans les écoles, euh, moi, je garderai mon enfant à la maison. Hein. Enfin bon, on va regarder. Alors, n'allons pas trop vite. Y aura-t-il une rentrée scolaire Alors, ce qui va sortir J'ai épanouissement et refuge. Donc... Euh, j'ai encore la carte du pigeonnier. Hein. Donc, ça voudrait dire que les enfants seraient plutôt à la maison. quoi. Et épanouissement, c'est aussi euh, la carte de... Donc, la, la rose, c'est une belle carte. Ça voudrait dire aussi qu'ils seraient mieux à la maison. Mais bon, on va regarder. Alors, est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire Donc, euh, l'école, c'est en septembre hein, en France. Parce que chez nous, c'est en août hein, déjà. Hein. Est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire alors, j'ai l'activité, bon, ben, ça peut être l'école pour les enfants. Euh, voilà, les enfants, vous voyez, ça sort. J'ai quand même le rendez-vous, mais j'ai le rendez-vous avec une démesure. Bon. Donc, le rendez-vous, ce serait effectivement la, la rentrée. Hein, on, se, on, on se retrouve, on se re-rencontre, qui va ici bien avec l'activité de l'enfant. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai une démesure euh, alors, démesure, je ne sais pas. On va voir. Excès. Donc, il y aurait des excès à la rentrée. Ah oui, d'accord. Je crois que je sais pourquoi. Ouais, non, j'ai retard. Oui, je dis, je sais pourquoi, parce que ça veut dire qu'en fait, en septembre, les choses vont être tellement démesurées, exagérées, hein, c'est-à-dire que là, euh, ça va être de trop, si vous voulez, que ça va générer un retard. Donc, euh, il peut y avoir un report. Et cet homme-là, on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un de, de plutôt euh, gentil. Hein, c'est ça en fait, il aime les enfants, donc il, il peut se battre pour les enfants aussi d'ailleurs, cet homme-là, eh bien, il va intervenir. Donc, euh, pour les enfants, moi, je pense qu'avec ce qui va se passer, encore une fois, il va y avoir des excès, hein, les choses vont déborder, hein, vous voyez, ici, c'est la crue, en plus, on est dans les inondations, mais bon, je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est vraiment le... On va, on va mettre une carte là. En tout cas, ces excès-là, ces démesures vont, vont donner de toute façon un retard. Alors, on va regarder pourquoi est-ce que j'ai les excès. Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir des excès Est-ce que c'est le mauvais temps ou est-ce que... On va mettre euh, trois cartes dessus. Donc là, en tout cas, on aura la réponse déjà euh, à la euh, quatrième question. Du coup, je ne les ai pas mises dans l'ordre. Alors, il y a bien un choix à faire ou un dilemme. Vous voyez, il y a bien les tensions. Et alors ça, ça peut être aussi les pénuries ou les l'absence, euh, les privations, le manque de, les lacunes, enfin bref tout ça et les restrictions évidemment. Donc ça veut dire qu'en fait il va y de toute façon il y avoir une prise de décision par rapport à la rentrée et que certainement ça va être retardé dans, de toute façon parce que encore une fois il va y avoir euh, Mars ici, hein, l'orage donc la foudre et euh, aussi euh, bah, l'absence ça peut être l'absence donc absence de rentrée hein. Voilà, je vous le dis, j'apprends mes cartes Donc, euh, donc je pense qu'effectivement Privation, il n'y aura pas de rentrée Bon, ou en tout cas euh, Ça sera retardé Voilà, vous, donc je vous dis Je réponds à plein de questions pour vous en ce moment Enfin aujourd'hui Et donc, euh, il y en avait encore deux Alors on va regarder l'armée pour le peuple Je suis en train de casser mon, mon stylo Mais c'est pas grave alors, l'armée pour le peuple. Alors, ces histoires d'armée, c'est vrai que je les ai sorties en astrologie. Ça, c'est. Dès que j'avais analysé l'éclipse, hein, ça sortait très, très bien. Mais j'avais dit qu'il y avait quand même un doute. Parce que. Euh, je ne savais pas si l'armée allait. Enfin, si, l'armée allait intervenir pour remettre de l'ordre. Ça, c'est vrai. Par contre, j'avais un, un, un doute au niveau de la police. Je ne savais pas si la, la police allait. Euh réprimer les manifestants ou bien si la police allait réprimer les gens qui, euh, qui vont certainement agir de façon criminelle. C'est vrai que j'avais un doute. Mais bon, donc on va quand même rester sur l'armée. Donc qui devrait remettre de l'ordre dans le bazar. Alors, est-ce que l'armée... Euh Je me réfléchis, hein. l'armée, l'armée... Est-ce que l'armée va intervenir pour aider le peuple Voilà, hein, pour aider les, la population française. Faut toujours poser des questions très très claires sinon on n'aura pas de réponse claire ça c'est aussi important en voyance alors est ce que l'armée va intervenir pour aider le peuple pour sauver le peuple alors j'ai l'agression et l'intuition donc c'est vrai que déjà les gens dans l'armée euh, s'attendent s'attendent à des violences quelque part moi je les le vois en train d'attendre Hein, pour l'instant, ils font rien, mais ils observent. Alors, est-ce que l'armée va intervenir pour aller aider euh... J'ai encore une carte qui s'est retournée, décidément, je n'arrête pas aujourd'hui. On va la mettre au milieu parce que c'est la solution. Donc, euh... a priori, c'est une bonne carte. Hein. Et je vous dis, quand je, je sens plein, plein d'énergie comme ça, je fonce sur mes cartes. Et là, vous sentez d'ailleurs que je suis pleine d'énergie ok alors la résistance alors ça peut être la résistance euh, au sens propre c'est à dire les gens qui sont dans la résistance j'ai quand même le malheur en face j'ai le défi alors j'ai une petite coupure de téléphone au moment où j'étais en train de faire le tirage donc j'étais en train de vous dire que j'avais le défi ici et la dernière carte et eh bien c'est le soleil donc, je suis obligée de reprendre ce que ce que je vous ai dit avant que ça coupe. Et entre temps, eh bien, j'avais sorti d'autres cartes, donc je vais les, je vais vous montrer ce que j'avais sorti après. Donc, j'avais dit que c'était la résistance, donc c'était au sens propre de résister, que l'armée c'était la solution. Alors par rapport à un défi, effectivement, ils vont venir euh, euh, intervenir ici. Vous savez, dans le jeu de la pétanque, euh, on, on se sert de. Enfin, on lance une boule pour aller déloger une autre. Hein. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Donc effectivement, ils vont entrer dans le jeu pour. Euh, pour pour lancer leur boule de pétanque et essayer de faire bouger les choses. Je pense que je pense que vous me suivez, hein. Et effectivement, eh bien, ça va se solder par le soleil et c'est pas une carte que j'ai sortie euh, beaucoup euh, ces derniers temps, hein. Alors, en face, eh bien, on a le malheur. Alors, je suis désolée donc j'avais sorti déjà les cartes donc euh, je je vais les remettre telles qu'elles sont sorties. Alors, après sur la clé, j'avais sorti la pensée. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, l'armée donc ils sont sincères. Donc euh, on peut leur faire confiance. Euh, j'avais sorti, enfin je me en rappelle du coup, j'avais sorti ici, voilà, j'avais sorti la, les pleurs par rapport à, à, au malheur, parce que j'avais dit qu'en fait il faut aller regarder ce qui est en face. Hein, je, il va y avoir vraiment des choses qui vont arriver en France, euh, se, ça va être euh, énorme. Et donc là, on est, on, je vais essayer de voir ce qui peut arriver, mais bon, il y aura de toute façon des manifestations, peut-être des attaques terroristes ou des, des dégâts matériels. Allez voir ma vidéo en astrologie, si vous voulez en savoir plus. Il peut y avoir encore autre chose. Ici, j'avais bien les questions de pressentiment. Donc je pense aussi que l'armée s'attend à des grosses catastrophes, hein, ils, ils le savent quelque part. Et ici, sur le soleil... J'avais recouvert avec le roseau. Ça veut dire que de toute façon, ils vont quand même euh, essayer d'apporter un espèce d'apaisement, de, hein, de faire plier un peu les choses, de les rendre plus souples. Et ici, voilà, c'est ça, je me souviens maintenant. Quand j'avais voulu savoir euh, qu'est-ce qu que c'était cette mauvaise nouvelle ou ce malheur avec l'angoisse ou la tristesse, eh bien, j'avais sorti la carte de l'intrusion. Et donc, j'étais en train de dire que, à mon avis, ça veut dire que dans tout ce, ce chaos qui va arriver euh, à la rentrée, eh bien, on aura certainement des gens qui vont s'immiscer, comme le lierre qui est une plante parasite, pour euh, apporter encore plus de, de chaos. Voilà. Alors, ça peut être, euh, bah, ça peut être plein, de, plein de choses. Ça, ça peut être des terroristes, mais pas seulement. Ça peut être un, tout simplement des gens malhonnêtes, des criminels. Euh, je sais pas exactement on va essayer de voir si on peut savoir Bon, remarquez c'est déjà pas mal hein, si on a, on a une de ces deux catégories de personnes ou alors bah, je sais pas, ou alors encore par rapport à la situation mais non je pense pas, je pense que c'est vraiment des gens ici qui vont intervenir pour rajouter encore euh, au malheur, bon alors on va essayer de voir ce que c'est et donc j'en étais là au moment où la, le téléphone m'a laissé tomber mais ce pas grave. On va continuer ici parce que là, il y a des choses importantes. Et on va remettre une carte ici. Alors, une ouverture et une activité. Du coup, entre-temps, je me suis déconcentrée, évidemment. Mais je pense que ça veut dire que ce sont des gens qui attendent une opportunité pour, faire, euh, pour agir. Activité, donc pour agir. Donc, des, ces gens-là, ils sont déjà là. Ils sont déjà présents. Et ils attendent le moment propice. Et là, alors on a la lune. Donc ça veut ça peut vouloir dire qu'après, à partir du moment où l'armée va intervenir, eh bien on va, un cycle lunaire, c'est comme si on, on allait changer de, de cycle aussi. Hein. C'est pas forcément la réalisation sous un mois. Ça veut dire qu'on on va changer. Il va y avoir une nouvelle phase qui va être euh, amorcée. Donc il faut que je me reconcentre du coup, c'est est vraiment qu'est-ce que la technique, quand ça vous laisse tomber comme ça, ça m'énerve. Alors, euh, voir un petit peu ces gens-là, euh, qu'est-ce qu qu'ils vont faire, je crois que je l'avais déjà vu. Hein. Voilà, épreuve et imprévue, donc euh, oui, ils vont, vraiment, ils vont vraiment apporter des ennuis là. Et organisation... Alors moi, ça fait penser quand même aux terroristes. Hein. Vous savez pourquoi Parce que les fourmis, il y a les soldats dedans. Et c'est des gens qui sont organisés. Ouais, moi, je, je me demande s'il n'y aura pas en même temps des terroristes ou en tout cas euh, des gens qui vont vraiment, vraiment être euh, déterminés à agir, mais aussi à combattre. Mais ce pas des gens qui sont positifs. Hein, parce qu'on a aussi les Français qui combattent d'un côté, mais ce n'est pas eux. Hein, ce sont pas les Français, là. C'est enfin, ça peut être des Français aussi, mais évidemment, c'est des gens qui sont malhonnêtes. Alors incertitude et égarement, ouais. Donc en plus euh, ces gens-là ils sont pas nets, j'ai l'impression. Fuite. Ben j'ai l'impression qu'en plus le jeudi que euh, les, les gens vont essayer de fuir. Par rapport à ce qu'ils vont mettre en route il va y avoir la notion de fuir d'échapper je sais pas ce qu'ils vont est ce qu'ils vont aller faire ces gens là mais je ne sens pas quoi défense et observation et pour l'instant ils observent ouais je sais mais qu'est ce qu'ils vont faire ils sont en train d'observer la maladie la maladie, ils sont en train d'observer ce qui se passe au niveau de la politique sanitaire. Ça peut être les blessures, ah, peut-être. Solitude d'isolement. Bon, bah écoutez, j'en saurai pas plus. Hein. Désolée, euh, là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire exactement, mais... Euh, pour l'instant, le je me dis simplement qu'ils observent, qu'ils sont pour l'instant isolés, en retrait, qu'ils observent tout ce qui se passe... Mais que le conseil du jeu, c'est ensuite, il faudra, il faudra fuir ces gens-là. Voilà. Bon, en tout cas, la réponse à la question, parce que voilà, je suis encore en train de faire dans la durée, n'est-ce pas Ce n'était pas ce que je voulais. Euh, donc, l'armée pour le peuple, oui. Oui, alors, vous voulez savoir quand, je suppose, hein, parce que j'ai encore avoir les questions. Mais bon, moi, pour moi, c'est dans les derniers mois de l'année, octobre, novembre, par là. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir une confirmation. Il du temps. Bon, bah, le jeu me dit que c'est bien dans l'avenir, hein, ok. Je suis désolée, hein, <rire> quelquefois les, les cartes elles, elles, font des elles font des petits clins d'œil comme ça, un petit peu d'humour. Euh, le genre de dire oui, ça arrivera dans l'avenir, point, quoi. C'est vrai que euh, je demande déjà beaucoup. En tout cas, c'est l'horizon, c'est l'avenir, c'est sûr. Bon, allez, on va essayer quand même. Pour vous, hein. Euh, l'obstacle et la barrière bah oui, ce sera vraiment quand, euh, quand il y aura des difficultés qu'ils interviendront quoi. c'est ça en fait hein. quand, quand tout sera euh, barricadé quand tout sera fermé, quand, quand il n'y aura plus rien quoi. quand tout sera bloqué voilà, quand tout sera bloqué alors Saturne, Saturne est exaltée dans la balance <rire> je suis en train de raisonner hein. la balance à partir du 22-23 septembre 23 septembre jusqu'au 23 octobre donc je dirais que c'est dans ces, dans ces eaux là mais je vois plus sur octobre, plus sur la fin octobre. Bon. Puis en plus, c'est la carte du sang. Donc on pourrait dire que c'est le mois d'octobre. Ça fait que le 10. Hein, 10. Allez, on va dire que c'est le mois d'octobre. Comme ça, vous aurez votre information. OK. Alors, dernière question très importante. Et vous avez eu raison de me la poser. C'est ces fameuses élections 2022. Alors, y aura-t-il des, des, des élections en 2022 et puis après, j'irai préparer mes tirages, euh, ce que je vous ai promis, hein, Olivier V. Et puis, allez, euh, je vous en ferai un autre, mais je ne vous le dis pas, ce sera la surprise. Voilà. Mais il faut que j'en profite aujourd'hui. Hein, euh, je me sens vraiment très, très en forme, donc il faut y aller. OK, allez. Donc, les élections 2022. Est-ce qu'il y aura des élections en 2022 Éventuellement, sinon, je regarderai avec le Béline. Il sort bien, ce jeu. Y aura-t-il des élections 2022 Y aura-t-il des élections... De... Donc, normalement, c'est en avril, hein, avril et mai. Hein. OK, donc, 2022. Alors, déjà, 2022. Moi bon, 22, c'est mon chiffre préféré. préféré donc, euh, on va dire que ce sera une meilleure année que 2021. Donc, élection, élection 2022. Alors, des démarches. Alors, là, j'ai encore cet homme qui ressort. Ce... ce... ce... J'avais envie de dire le patriote. Excusez-moi, j'avais envie de dire le patriote. Alors, c'est pas par rapport à, euh, à Florian, hein, mais, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui, qui aime la France. Voilà, qui aime la France et qui veut prendre soin des enfants et éventuellement euh, peut-être des Français, même si on voit un symbole. Hein. Bon. Donc, il y, y aura en tout cas une organisation des démarches par rapport à cet homme-là, cet homme-là que je sens de façon vraiment... Euh, qui, qui est très positif. Mais bon, ça répond pas à ma question. En tout cas, cet homme-là, il va intervenir. Alors, est-ce qu'il y, si est qu y, est qu y aura des élections en 2022 On va voir si ça sort. Est-ce qu'il y aura des élections en 2022 Est-ce qu'il y aura des élections en 2022 Donc plutôt vers avril-mai, par là, normalement. Hein. Alors, j'ai soci... encore les, les soins qui ressortent. J'ai l'enfant qui sort. J'espère qu'il va me répondre. J'ai l'ami. Je vous dis, c'est un ami des enfants. C'est peut-être ça. Hein. Euh, alors, cette fois, je vais plutôt le prendre par rapport, non pas au Picousé, mais par rapport à la société. Et là, j'ai les soins. Alors, ce sera peut-être autre chose. On va voir. Alors, on va voir pourquoi ça ressort. J'espère que j'ai réussi à me reconcentrer. Sinon, s'il repart sur autre chose, je vous ferai un autre jeu. Au bout d'un moment, le jeu ne répond plus. Non plus. Moi. Alors, un dilemme. Une providence, ah, mais non, mais là c'est bon cette fois. Cette fois, c'est bon. L'été, ah, j'ai l'été et j'ai les loisirs. Bon, donc, ok, donc ça c'est bon. Alors, on va remettre un peu d'ordre. En fait, ici, alors c'est pas vraiment la, la réponse par rapport aux élections. J'essaierai de, de reposer la question, mais ici on me dit que euh, au niveau des soins, il va y avoir des choses qui vont changer puisque là on a la providence. Donc ça veut dire que ces histoires de, de piquouse, euh, effectivement, euh, on l'avait vu tout à l'heure, ça va vraiment s'arrêter. Hein. Bon, de toute façon, ça va, ça va s'arrêter parce qu'il y aura des histoires de confinement, puis ça va être le bazar, mais ça, je vous l'ai dit. Hein. Donc s'il vous plaît, résistez, hein, parce que ça va s'arrêter pour moi euh, vers septembre-octobre. Ce sera plus contrôlable, donc euh, voilà. Euh, donc là, donc, on, on va avoir des changements positifs par rapport aux soins. Ça veut dire qu'en fait, il y aura peut-être enfin... D'autres alternatives qui seront proposées, comme l'hivermectine ou je sais pas. Peut-être autre chose même. Alors ici, l'enfant qui ressort, donc on va aller regarder. Pourquoi Et là, à mon avis, ça veut dire simplement que sur l'été 2022, euh, il y aura des choses qui seront déjà beaucoup plus favorables pour sortir. Alors je ne sais pas pourquoi c'est si tard dans le temps. me demandez pas, je sais pas. Et donc là, on va voir quand même quelque chose. Pourquoi c'est l'enfant qui ressort euh, ici et là. Ah, J'étais partie sur les élections, moi. Ouais, vous voyez, ça me ressort les enfants. Euh, ça me ressort le problème des enfants, ici. Je suis pas partie sur les élections, pour l'instant. Non. Il m'a simplement dit qu'il y aura vraiment des conflits par rapport aux enfants. Ce qui voudrait dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que euh, il pourrait y avoir, effectivement, des choses cachées au niveau de, dans les écoles, ou genre de choses... Euh, pourrait se réaliser, effectivement, ce qui provoquerait des tensions, et donc de la combativité. Hein. Et donc là, on a bien, finalement, ce serait bien les gens qui vont se poser des questions hein, par rapport au risque de contamination. Oui, non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Voilà. Donc, euh, bon, c'est pas les élections qui sont sorties. OK. Dans ces cas-là, eh bien, on va aller demander euh, plutôt Béline. Parce que lui, il répond aussi très bien à Laurent. Est-ce qu'il y aura des élections en 2022 Là, en fait, le, le grand oracle français m'a simplement dit qu'il y aura certainement une figure masculine qui sera très positive. C'est peut-être quelqu'un dans l'armée aussi, je ne sais pas, c'est possible. Donc, élection 2022. Alors, j'ai la table et l'héritage. Ouais, ça ne me dit rien pour l'instant. Ça me dit rien. Il y aura des élections de 2022. Je peut-être pas la réponse aujourd'hui, hein. c'est possible. Hein. Je vous ai déjà donné plein, plein d'informations. Alors, ça ressort encore les passions, les choses qui s'arrêtent ici. Décidément, les procès ou les bagarres, hein. ça peut être aussi ça. Et la destinée. Bah, on a des cartes importantes. Hein. On a des cartes vraiment très, très, très importantes. Puisque là, il y a des questions de justice, il y a des questions de, alors de décès ou de, de choses qui s'arrêtent, qui sont coupées. Et on a ici la destinée, et là, donc les passions, donc le coq, le coq français hein, qui va combattre. Donc les élections, ça, va être, ça risque d'être perturbé, on va dire. Moi, mon sentiment, c'est que ça va être perturbé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça peut être peut-être simplement repoussé. Ou... Bon, on va voir. Alors, est-ce qu'il y aura... Les élections. Je me demande vraiment. Ben, bon, j'ai une carte bleue ici, donc les histoires de procès, c'est plutôt positif. C'est peut-être des questions de justice, certainement des gens qui vont devoir rendre des comptes. Hein. On a les honneurs, vous voyez, sur les, les choses qui s'arrêtent, mais c'est positif puisqu'il y a du soleil après. Et une élévation, donc les choses s'améliorent. Euh, alors ça peut être au mois de juin. Je sais pas, je sors le 6, donc intuitivement, hein, hop, l'été. En plus, il y a le soleil ici, le soleil là. Là, j'ai juin, là j'ai juillet, pardon. De, donc de l'année prochaine. Ça veut dire que s'il y a élection, ça pourrait être plus tard. Parce que j'ai quand même la carte bleue, donc euh, c'est aussi une carte positive, en général. Ouais, donc il va y avoir des. des ah quoi qu'il va y avoir des choses qui vont s'écrouler. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Ouais. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection ou quoi Ouais, ils vont débattre de la question. Je suis en, je suis en train d'enfléchir. Hein. Je vous ai dit que les choses allaient, allaient être en juillet et en juin. Mais il y a quand même des choses qui s'écroulent. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il n'y aura pas d'élection ou, ou bien quoi hum, J'ai l'impression que ça ça pourrait passer par un autre système je sais pas pourquoi ouais c'est ça j'ai l'impression qu'en fait on va mettre en place quelque chose de nouveau c'est curieux hein, j'ai la découverte ici j'ai intelligence donc il va y avoir vraiment des choses de... des gens ici qui discutent avec les questions d'intelligence ou des textes, éventuellement des textes de loi, et découvertes. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce qu ne en fait, sera pas tout à fait des élections, mais ce sera peut-être un, un nouveau mode d'élection. Ce serait bien si c'était comme la Suisse. Moi, je trouve que leur système est super, hein, parce que les, le, le peuple participe aux décisions euh, euh, politiques et euh, alors est-ce que ça pourrait être ça en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui va être mis en place j'ai l'impression ah, il y a des ennemis quand même alors ça ça peut être les politiciens ouais parce que voilà c'est ça en fait c'est parce que les politiciens qui ressortent comme des ennemis ben, ça n'a rien apporté. ça n'a rien apporté. donc euh, les gens ils veulent plus de ça Mars-Saturne, c'est aussi la mort hein. c'est quelque chose qui s'arrête là il me demande si on va pas passer par un nouveau système. Mais bon, je m'avance peut-être beaucoup. Ouais, si, quand même, un nouveau départ. Bon, alors, élection, euh, ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas comme avant. J'ai l'impression qu'on va essayer de trouver une nouvelle manière euh, de, de gouverner. Voilà. Puisque j'ai quand même à la fois la découverte et le départ, donc c'est la lune, et la lune c'est vraiment le changement. Est-ce que tu peux, euh, me... je parle à mon jeu, hein. tu peux me, me, me confirmer le fait qu'on va aller vers un nouveau système Voilà Oui oui, oui, oui, parce que ça c'est effectivement le, le pas le gouvernement, mais enfin bon, il faut quand même des gens qui puissent faire prendre des prendre des positions, enfin des décisions, pardon, etc. C'est une position d'autorité ici, donc oui, le jeu me confirme que oui, il y aura bien encore quelqu'un à la tête euh, du pays, mais ce sera avec un, un système différent. Bon, voilà. Donc euh, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Ben, je sais que j'ai pas répondu à toutes vos questions, mais j'en ai répondu quand même euh, à beaucoup. Et j'espère que eh bien, ça va vous aider à tenir bon. Et puis euh, voilà, en attendant des jours meilleurs. Bien, ben, je vais aller faire ma petite vidéo euh, que je vous ai promise sur euh, donc v, v, v, v, v, comment on va l'appeler Je vais l'appeler Olivier. Hein. Voilà, vous savez de qui je veux parler, et puis une autre personne surprise. Alors, à tout de suite, peut-être, pour les prochaines vidéos, si vous voulez bien me suivre sur mes petits tirages psychologiques. Au revoir et merci beaucoup.